tous, hein. j'espère que vous allez bien nous sommes le samedi 1er février et euh, ça s'annonce pas top top hein. hum. Cette, euh, ce euh, virus qui nous vient de Chine vous vous rendez compte euh, ce qu'il nous fait là pourquoi j'ai le sourire c'est pas c'est pas euh, c'est pas joyeux hein, ce qui se passe mais c'est juste parce que je vois, je, vois, je vois où ça va nous mener, cette histoire de virus. Alors, euh, on a affrété euh, un avion de l'armée quand même, hein Pour ramener les gens, ouais. Pour ramener les gens. Ouais. Et puis, euh, les hôpitaux, ils sont prêts aussi à recevoir euh, les gens qui sont contaminés, ou qui pourraient l'être. Ouais. Sauf qu'il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux, ouais. Et euh, là, c'est une euh, épidémie, une pandémie, c'est tout ce que vous voulez. C'est ah, en train de faire le tour du monde. Bah ouais, euh, Désolé, il fait un peu frais. Hein. Enfin, c'est pas qu'il fait froid, hein. c'est la fibro, mais on a l'habitude. Bon, c'est pas le but. Et voilà. Donc moi, je me dis que les hôpitaux n'ayant pas assez de place, parce que euh, c'est... Comment dirais-je C'est vraiment... Euh, là, le monde entier est plein. Mmh. Il y en a de partout. Et comme les hôpitaux, bah, ils ne pourront pas tous les prendre. Non. Enfin, je parle de la France. Ils ne pourront pas tous les prendre, non. Donc je me dis que les camps FEMA ou... quel que soit le nom que vous voulez leur donner, bah du coup... Ils vont avoir leur utilité. bah ouais. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Il faut bien les mettre quelque part ces gens-là. Les gens qui sont contaminés. Hein? Ou qui ne le sont pas, mais qu'on va les déclarer comme. Voilà. Et euh, est-ce que ça ne serait pas le début Est-ce que ça ne serait pas le début hein? Parce que figurez-vous que le virus, il est super résistant. Tellement résistant qu'il résiste à tout. Il résiste à tout. On ne peut rien y faire. Non. On ne peut rien y faire. Oh, on aurait beau essayer. hein. Euh, on a essayé. Non. Et c'est trop tôt. Ouais, ouais. Et, euh, 15 jours d'incubation, euh, il se déclare qu'après. Pendant ces 15 jours, vous avez le temps de faire le tour du monde et de polluer, de contaminer tout le monde. Tout ça. Euh, pour un coronavirus qui, au final, n'est pas plus, n'est pas euh, autre chose que une euh, grippe mélangée avec une bronchite ou avec une pneumonie, peu importe, enfin bref. Voilà, vous avez de la fièvre, vous avez des muscles complètement endoloris, vous respirez mal, et voilà, et c'est les symptômes d'une fièvre, d'une bonne fièvre, d'une bonne... Grippe, mm. mais ça vient de Chine et on sait pas ce qui se passe en Chine. Donc c'est grave, c'est grave, c'est grave. Oh. C'est tellement grave qu'on en oublie tout le reste. Ah bah ouais, vous comprenez. Si l'armée est mêlée dedans, c'est bon là, c'est on est foutu là. Hein. Donc voilà, je me dis si on ne va pas tout droit vers euh, les camps euh, qui nous ont préparés euh, en loose derrière notre dos. Euh... Voilà, hum? je ne sais pas, je me pose la question et vous, qu'en pensez-vous hum? d'ailleurs c'est tellement grave euh, comme je vous disais, c'est tellement grave qu'on oublie tout le reste on oublie ceux qui sont euh, qui sont encore en bonne santé mais qui sont dans la misère ouais. on, on les oublie, hum? on oublie tout le monde d'ailleurs on oublie les vaccins on oublie la pédophilie euh, on oublie euh, les conneries euh, du président du premier ministre on oublie tout ce qui est marrant, c'est que eux, ils n'ont pas peur. Est-ce euh, est que vous avez remarqué qu'ils n'avaient pas peur Ils n'ont pas peur. Hein? Non, non. Et puis ils ne portent pas de masque non plus. Ils ne portent pas de masque. Moi, j'ai encore pas vu le président porter un masque à la télé à une interview. Je ne l'ai pas vu, hein? Pas plus que le premier ministre et pas plus que les autres d'ailleurs. Ah ouais, non, mais ils doivent avoir un comment dire euh, un globe au-dessus euh, de l'Elysée, de chez eux, de tout pour ne pas être atteint. Si ils, sont, ils, sont, ah bah, ils sont dans le système, hein, forcément. Donc ils ne vont pas être atteints. Oh. Il y en a qui prient pour que ça arrive. Hein. Mais ça n'arrivera pas. Ah, ils, sont, ils sont trop bien protégés, vous hein, pensez bien. Par contre, nous, nous, nous, nous, ah, nous, nous c'est autre chose. Je vous rappelle, je vous rappelle quand même qu'on veut faire diminuer la population des euh, trois quarts. Hein. Quoi de mieux qu'un virus qui peut tuer les enfants, bah oui, les bébés, hein, euh, c'est quand même euh, nous, en, en plus vieux, les bébés, c'est nous. Hein. Donc, qui peut tuer les bébés, qui peut tuer les personnes âgées, d'ailleurs, c'est beaucoup les personnes âgées qui sont atteintes, hein. et euh, les femmes enceintes, forcément, euh, toutes les personnes euh, qui sont fragiles, hein, de santé, ouais puis nous, bah, ils continuent à nous envoyer euh, leur merde du ciel, là, hein, euh, histoire qu'on se fragilise, hein, que nos défenses immunitaires en prennent un coup et qu'on bah, ne puisse pas se battre. Bah, voilà. Et on est bien parti. Mm -hmm. Mais euh, pour l'instant, ça va. Hein oh, il n'y a que quelques cas en France. Tout va bien. On a tous notre maison, on a tous nous, de quoi... Euh, on a tous de quoi manger dans notre assiette, bon ou mauvais. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Hein Parce que même ce qu'on plante dans nos jardins, c'est meilleur. C'est sûr que c'est meilleur que dans les centres commerciaux. Forcément, il n'y a pas de pesticides dedans, donc c'est meilleur. Mais il euh, y a la pluie. Et la pluie, elle, elle est quand même un peu contaminée. Oui, je vois ça... Je vois ça, euh, c'est pas plus compliqué. Je vais vous expliquer. Je vois que la pluie est contaminée quand elle tombe sur les les fleurs, ouais, les fleurs et les feuilles, les feuilles des, des fleurs et les feuilles des légumes et tout. On voit que la pluie est contaminée ah, parce que c'est pas les insectes hein, qui font euh, certains trous et certains. Non, non, non, c'est pas les insectes, c'est pas les insectes. Mais bon, comme d'habitude je dis bien ce que je veux et vous en faites qu'à votre tête. Mais euh, pour le coup, hein, pour le coup, juste comme ça, entre parenthèses, <coughs> pardon, je douce, oh là, attention. Pour le coup, si vous pouviez aider un petit peu ceux qui sont encore pas dans cet état-là, et qu'on pourrait peut-être sauver, hein, ouais, parce que moi, ça me... Ça me... Ça me, ça, me dé, ça me débête ça me débête de voir que les gens sont prêts à donner euh, des milliers d'euros pour euh, faire le tour du monde qui Qu sont prêts à donner euh, des milliers d'euros pour euh, faire une croisière qui sont prêts à donner euh, des milliers d'euros pour devenir propriétaire de quelque chose qui ne leur appartiendra pas soit dit en passant, mais bon, on va laisser l'illusion, hein? on va laisser dans la virtualité, et euh, d'ailleurs ils l'ont dit l'autre fois au journal, hein? ah, ils l'ont dit, hein? non, mon ego, il en a pris un coup, il était super content, hein? il disait, tiens pour un coup tu avais raison ma vieille, ça y est, c'est confirmé, leur objectif c'est d'aller vers de l'argent virtuel, voilà, ils l'ont dit, ils l'ont dit, <coughs> pardon, D'où le fait qu'ils commencent à éliminer les petites pièces de 1 centime, de 2 centimes, qu'ils enlèvent les distributeurs, ils enlèvent les distributeurs, mmh. ils diminuent les distributeurs, il n'y en, en a plus beaucoup, les distributeurs. Mmh. Pour l'instant, ils sont encore dans les banques, mais quand les banques vont fermer, oh, pff, les distributeurs, il y en aura plus. On m'a dit, oh, on ne connaîtra pas ça de notre génération. Oh, ben, ça y est, on est dedans. Et... Euh, vous n'avez pas vu encore bah, Il est temps, hein? il est temps. Il est temps parce que non seulement on le voit, mais en plus on, ils nous le disent. Hein? Alors si vous ne si vous voulez rien savoir, hein, ce n'est pas manque d'information, c'est pas manque d'information, C'est manque de vouloir être informé. Alors comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, si on pouvait aider les gens qui sont dans la misère, ce serait bien aussi. Hein? Qu'on ne les oublie pas. Hein? Que ce, ce virus de ce virus de, de merde de rien de tout qui nous vient de Chine. Pouvait, euh, euh, si vous pouviez euh, l'oublier cinq minutes et penser euh, qu'il y a des gens qui sont euh, en danger, mais plus en danger que vous, parce qu'ils ils, n'ont rien, Ouais. ça serait bien de penser à eux. Ça serait bien de penser à eux. Alors, je comprends, hein, vous avez votre maison, vous avez de quoi donner à manger à vos enfants, vous avez de quoi manger, vous avez un travail, mais pourquoi est-ce que vous auriez. Mais pourquoi est-ce que vous iriez donner euh, 10 ou 20 centimes à un, à un triste inconnu que vous ne connaissez pas, qui est dans la rue, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de maison, qui n'a rien du tout pourquoi iriez-vous l'aider, cet homme-là, ou, ou cette femme, ou cet enfant Parce qu'il y a des enfants maintenant aussi, ouais Vous ne saviez pas, mais oui, oui, oui, oui, il y a des enfants dans la rue maintenant. Mais pourquoi les aider Bon, il ne faut, faut pas partir de la famille. Il n'y a pas de raison de les aider. Et puis autant euh, 10 centimes, c'est 10 centimes. Hein on a bossé, hein on a trimé pour les avoir, ouais. Par contre, les données au système et puis les données... Euh, au pouvoir qui est en place, ça, ça ne dérange pas, hein. ça ne dérange personne. Non, non, payer des taxes et des TVA et tout, ça ne dérange personne. C'est devenu une habitude. Mais aider les gens qui sont dans la difficulté, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui... Mais dites-moi, Macron, vous le connaissez d'où Pourtant, vous lui en donnez du pognon, hein À plus que 2 centimes, hein Ou de plus que 20 centimes et plus que 30 centimes. Vous lui en donnez du pognon, hein Et vous le connaissez de nulle part il ne veut pas partir de votre famille. Et il vous met dans la merde tous les jours un peu plus. Il vous écrase avec son pied. Tiens, allez, donne ce que tu as. Ah ouais Et bien, vous êtes content, pourquoi C'est une habitude, hein on ne va pas changer les habitudes. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Ça serait trop bête. Attendez, là, ah, mais ouais. Mais nous, quand on a tout ce qu'il nous faut, on ne pense pas aux autres. Allez, nous, on a ce qu'on nous faut. On est content, on est heureux. On part en vacances. On est en bonne santé, tout va bien. Oh, les autres, ils ont cause de merder. Hein. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. C'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Hein. Bah ouais. Sauf que ça peut vous arriver aussi tel que c'est pareil là. Hmm. tel que ce parti, ça peut arriver à tout le monde. Hein? Hmm. Ah, mais vous vous en rendez pas compte. Ouais, mais c'est comme l'argent virtuel. Non, non, c'est pas pour nous. Hmm? Non, c'est pas pour nous. Ben, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Et comme tout le reste. Tant qu'on est bien dans notre vie, tant qu'on est bien dans notre famille, tant qu'on est bien chez nous, on pense pas aux autres. Par contre, on gueule beaucoup. On gueule beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. On est content de rien. On est content de rien du tout. Hein on est content, mais on n'agit pas, on trouve, on s'en agit pas. Pourtant, si on se donnait la main, c'est pour ça hein, que j'ai mis euh, les mains réunies euh, en photo, parce que si on se donnait la main, si on était, tous, si on était euh, une poignée de personnes à se donner la main et à, euh, et à se dire, oui, tiens, on va faire un pas dans la direction qu'ils veulent pas, ça nous ferait avancer un peu, mm. ça éviterait beaucoup de choses. Ça éviterait euh, toutes ces maladies, ça éviterait euh, toutes ces contaminations, ça éviterait tous ces camps, ça éviterait euh, tous ces hôpitaux auxquels il manque des lits qu'on n'a pas. Mm. Euh, C'est pas compliqué, hein. dans une maternité, dans un hôpital, dans un enfin, une clinique, dans une maternité. Avant, quand une femme elle allait accoucher, elle, elle restait euh, minimum euh, 4-5 jours hein, pour voir si tout allait bien. Surtout si c'était si un premier. Hein, pour voir si tout allait bien, si la maman et le bébé euh, arrivaient, euh, si la maman arrivait à bien aller, faire allaiter son bébé, etc. Enfin bon, on, on les shootait pendant euh, une semaine parce qu'il enfin, fallait bien. Hmm? Sauf que maintenant, on n'a plus de lit. Alors si l'accouchement s'est bien passé, au bout de deux jours, deux, trois jours, hop, dehors. On a besoin du lit pour quelqu'un d'autre. C'est vachement bien. Ah, on va dans le bon sens, hein, je vous le dis. Hein, et, et vous ne voyez pas. Ça ne vous perturbe pas. Ça ne vous dérange pas. C'est hallucinant. Moi, ça, ça, ça m'hallucine. Je ne sais pas. Et pourtant, il y aurait juste à ouvrir les yeux. Il hein, hein? y a juste à ouvrir les yeux. Elle a pas besoin de grand-chose. Ouvrez les yeux. Mais non, non, non, non. Non, non. On est dans notre petite vie tranquille. On va pas aller. Ah, comme dirait Coluche, hein, moi, je ne veux, je veux pas merde avec la police. Hein. Ouais, ouais. Ah non, non. Oh, ah, peut-être pas merde avec la police. Tu hein. Toi, peut-être merde avec quelqu'un d'autre. Ouais, bah. Voilà, bah, et c'était les petites news du 1er février. Hein. Soyez heureux, mes amis. Pour... Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Mm -hmm. Laisse tomber les autres. Non, les gens qu'on ne connaît pas, faut pas. Non, on, on les laisse euh, où ils sont. Bah, ils n'ont qu'à crever de froid, puis de faim. Qu'est-ce qu'on s'en fout On est bien. Pourquoi est-ce qu'on irait les aider Sérieux Ils sont peut-être mis là à cause d'eux. C'est peut-être de leur faute. Ils n'ont peut-être pas fait assez d'études. Ou, ou peut-être qu'ils veulent devenir marginal par goût, par envie, par... Euh, voilà. Ouais, bah on va pas les aider, hein. ça sert à rien, hein. non, non, ça sert à rien. ouais, ouais ben bah, le système me déçoit de plus en plus. Les Français me déçoivent de plus en plus. Ouais. Je suis en France, nationalité française, pas plus heureuse. Enfin, heureuse, très heureuse. Mais euh, ce qui. Ce qui me rendrait encore plus heureuse, c'est de voir que les gens comprennent que tout seul, ils arriveront à rien. Et qu'ils ont besoin de... Les êtres humains ont besoin les uns des autres. En tant qu'êtres incarnés, ils ont besoin les uns des autres pour pouvoir avancer dans ce monde. Parce que si vous pensez qu'il y a Jésus qui va descendre sur terre, ou Dieu... Pour nous sauver de la merde dans laquelle on s'est mis, <rire> vous pouvez toujours rêver. Parce qu'il ne viendra pas. Pardon. On s'est foutu dans la merde, c'est à nous nous en sortir. Eh oui. Désolée, coupure. Ouais. On s'est foutu dans la merde, c'est à nous nous en sortir. Ne croyez pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir nous aider, non. à part nous-mêmes. Et puis comme nous-mêmes, bah, on ne cède que nous-mêmes. Bah, et on ne va pas avancer, on ne va pas aller bien loin. Hein. Par contre, le système, il, il nous emmène. Hein. Ah, il nous emmène, il nous emmène. Et, et, et euh, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je sais où il nous emmène. Ah, je sais. Et euh, il suit son agenda, d'ailleurs. Euh, le ministre l'a dit, le ministre l'a dit. On suit notre agenda. Oui, il l'a dit. Vous n'avez pas entendu Oh, quel dommage il l'a dit. On suit notre agenda. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Vous, vous en avez un d'agenda À part euh, celui d'aller bosser tous les jours, de rentrer chez vous complètement crevé euh, et de ne pas penser aux autres. Vous en avez un d'agenda, Non, hein. mais eux, ils en ont. Hein. Puis ils le suivent. Hein. Mmh. Heure par heure, jour par jour, euh, tout est en temps et en heure et tout fonctionne comme ils le veulent. Pourquoi bah parce qu'ils ont affaire à des moutons. Bah oui. Des moutons qui ne sont pas capables de s'entraider entre eux. Et qui vont tous dans la direction du berger. Le berger qui les emmène tout droit à l'abattoir. Mais si c'est ce que vous voulez, bah pourquoi changer hein? bah Voilà. Alors sur ces bonnes paroles, et bah euh, je vous souhaite une bonne journée. Hein? Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Et euh, soyez heureux entre avec vous. Soyez heureux avec votre conscience. Soyez heureux avec tout ce qui vous entoure. Soyez heureux. Hein Et euh, d'ici une prochaine vidéo, bah, écoutez, euh, prenez soin de vous. Hein Et à bientôt. Portez-vous bien. Hein Surtout, portez-vous bien. Bye.